Nous avons décidé de, de construire une, une maison, euh, une grande maison environnementale, euh, économe en, en, en énergie, respectueuse de l'environnement, euh, dans laquelle il fait bon vivre. On a fait le choix d'avoir une grande maison, donc euh, on a entre 550 et 600 carrés habitables, donc c'est un très gros projet. Au niveau énergétique, bah, c'était de faire une maison euh, la plus, alors écologique entre guillemets, parce qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais une maison environnementale euh, qui, qui, respecte, euh, donc, qui respecte la nature, qui soit très économe en, en énergie, euh, qui utilise des, des matériaux euh, naturels, euh, qui, euh, qui permet aussi de faire travailler des entreprises locales. Ça aussi, c'est important. Euh, voilà, donc c'est un petit peu. Euh, ça tourne autour de ça. Et puis, avec en essayant d'associer le maximum de, euh, de techniques. Euh, nouvelle entre guillemets parce que ce n'est pas forcément très nouveau mais essayer d'avoir un, un, une recherche, une analyse globale et non pas essayer de faire par exemple faire du photovoltaïque faire du euh, on trouve beaucoup de projets où on, on tourne autour d'un thème alors que là on a essayé d'avoir une, une approche globale donc on a à la fois une démarche d'économie d'énergie et de production euh, en face. On cherche pas à, à montrer des, des choses euh, qui sortiraient de l'ordinaire. C'est simplement des volumes, de la clarté, de, euh, des matériaux sains qui permettent de vivre euh, et puis euh, un comportement vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de la maison, vis-à-vis -vis de l'environnement. Euh, voilà. Donc c'est c'est très très simple en fait. On va produire euh, sensiblement l'énergie qu'on consomme. Donc on va arriver à quelque chose qui va être quasiment équilibré. Pour l'instant, je ne suis que pas capable de, de, de chiffrer, mais je suis persuadé, d'ailleurs on est, on est vraiment euh, euh, en consommation aujourd'hui, on on, pour une maison de cette, de cette surface, on est en énergie euh, très faible. Chose importante dans la maison, hein, c'est le respect de l'environnement, c'est redécouvrir et donner la possibilité à, à la nature de, de, de vivre à proximité de nous. La sobriété, la simplicité dans la vie, c'est-à-dire avoir un lieu qui soit euh, euh, plaisant à vivre, donc une maison évidemment adaptée et réalisée en, en réfléchissant justement à tous ces critères, c'est presque, pour moi, c'est un peu une libération, c'est-à-dire euh, avoir un lieu où je me trouve bien. Pour moi, c'est un, un acte militant, c'est-à-dire que euh, j'ai envie qu'on évolue, j'ai envie que les mentalités évoluent vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'habitat, vis-à-vis de, de, euh, des énergies. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que, qui, qui sont à la portée de, de plein de gens. Et en fait, c'est l'envie aussi de faire, de faire bénéficier à d'autres ce plaisir et, et cette démarche de vie. Quand on fait un projet, on a envie de, de savoir combien ça va coûter. Bon. Euh, et c'est pas très facile euh, personne n'a des chiffres très précis euh, à tel point que bon, nous on a par exemple notre projet on a explosé le budget initial donc on arrive à un prix de 2700 euh, ttc mais ce prix euh, ce prix au mètre carré euh, englobe tout je crois qu'il faut résumer aussi en, en termes toujours en termes global c'est à dire que c'est un investissement initial mais ce qu'il faut voir c'est l'économie d'énergie qu'on fait par la suite il faut raisonner sur, euh, sur 15, 20 ans, 30 ans. C'est de la consultation euh, d'ouvrages, c'est euh, assister à des colloques, c'est euh, essayer de rencontrer euh, des, des expériences. Euh, voilà. C'est une maison un peu expérimentale, je l'ai dit. C'est-à-dire en fait, je tenais aussi à avoir un retour d'expérience. Parce que c'est... C'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de savoir comment se comporte ce genre de maison. Aujourd'hui, on aujourd ne sait pas. Elle est terminée depuis, euh, depuis 5-6 mois. On est dans des réglages, on est dans... Mais euh, surtout, on l'a équipée d'acquisition de données. Donc, euh, on mesure, par exemple, je mesure toutes les, les énergies, l'énergie que je consomme, l'énergie les, les que, que je produis, l'énergie additionnelle que je suis obligé d'apporter sur la géothermie verticale, pour l'instant c'est zéro, mais bon, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Euh, L'énergie euh, supplémentaire sur le solaire, euh, donc tout ça, est, tout ça est en acquisition numérique et me permet ensuite de, de l'exploiter. Je serai capable, euh, disons au bout d'un an, de, de faire une analyse globale de, de, de, des productions d'énergie. De J'ai envie aujourd'hui d'avoir une, une vue globale sur un tel projet pour être capable d'en parler. Pour moi, l'initiative globale, c'est plus que, que l'énergie. C'est plus, plus une question de, de vie, de comportement, de, euh, de recherche aussi, je pense. Euh, donc, c'est un peu dans, le, dans la recherche de l'art de vidéo en fait.